D'accord Ok Je vais vous da, da, da, dire da, da. les gars on va atterrir là bas euh. On va atterrir vers là, -bas, mètres okay. là bas On va atterrir là bas Ouais. D'accord donc on, on y va, va, va en fait Il y, y a quelqu'un qui me tire dessus, de dessus ouais. Ah il y a un méchant faut Donc faut, faut défendre le ciel Ouais c'est pas tant à défendre le ciel, c'est pas beaucoup à vous demander. C'est petit le ciel. Très petit. Allez hop, ça sent la mort. Ouf. Tu sais qu'en fait Franck, je peux te tuer si je loupe beaucoup. Oui, oui, oui, j'ai remarqué <rire> ça tout à l'heure. Moi je peux te reporter aussi. <rire> fais attention à ce que tu fais là. C'est oh bon, vas-y, allez, allez, allez, allez, allez. Oh non C'est fait... Fuck par réflexe j'ai pédé sur E. Non, non. Mon avion il va casser avant. Dit. Par réflexe j'ai pédé sur eux. Oui oh. oui oui. Mais des oh avions que... Elle tombe Oui elle tombe. Il va tomber oui. Oui. Ouais. Très lentement. Vraiment. Eh maintenant saute puis essaie de le prendre toi. C'est ce que j'essaye de faire. <rire> <rire> c'est trop tard. Ah il tombe lentement, t'as encore le temps. Saute Non c'est trop tard, c'est trop tard. Ouais. Y'a des bottes ouais, 4 bottes Je crois que j'ai des 4 bottes adverses Des bottes dans le ciel Non non par terre Je suis tombé moi okay. je suis On m'a cassé cool. mon avion On t'a cassé ton avion Ouais on... oh là, là, pauvre on... petit bichon euh... C'est triste <rire> Je t'aime beaucoup triste Ah oh, je suis triste pour toi moi aussi ouais, on sympathise ouais. C'est pas grave je vais reprendre un nouvel avion Effectivement. Alors, t'es prêt, euh, Franck Je suis le, puis euh, j'ai mon doigt sur le C, pas sur le. Euh... En fait, c'est la seule -ce touche que je touche. N'est-ce pas, Franck N'est-ce pas Oh, parachute. Alors, hydrolien, toi, toi ouais. ton but, c'est de, c'est de, de, bah, de, me protéger pour que je me fais éclater par les anti-air. La bombe bien placée. J'ai pas bien vu si j'avais touché euh... ou pas. Oui, elle est en plein dedans. OK. Plus J'ai eu 0 d'XP et beau. il devait pas y avoir de gens dans cette défense. Raté. Oui, je pense que tu l'as eu. Ah non, il y a encore quelqu'un. <rire> il y a des avions adverses qui se tirent dessus comme on est en faction. C'est très marrant. Raté. Je vais euh, encore comme euh, déployer, faire un redéploiement. Il est mort, c'est qui te poursuivent. moi aussi je suis mort. Ça va être très compliqué là, en trifac en plus. Ouais. Par contre le terrain il est idéal en fait. Ouais. Puis la, le rassemblement que tu as donné, euh, il est assez loin pour qu'on ait la paix quand Franck, on va... Franck, euh... euh, t'as oh. un nouvel avion? Voilà. J'ai pas de nouvel avion, mais je, je peux embarquer dans le nouvel avion. En j'ai embarqué en ce moment, j'y suis... J'arrive. Vas-y, j'essaye maintenant. Je fais demi-tour et j'essaye. Il est haut dans le ciel, il va bientôt plonger. Ok, c'est bon, c'est bon. Allez, allez, allez. On fonce tous à la zone d'atterrissage. De, de, allez, allez. Tous, tous, tous. Frank, s'il te plaît. Hey, j'ai pas l'impression que je peux contrôler ça, man. <rire> spam C, spam C. J'arrête pas. C'est censé faire quoi, c'est C'est pour embarquer, pour changer de position dans un véhicule, ah, mais... Ah, jusqu'à la place du conducteur, c'est ça le but. Je ouais. à changer de position, mais pas devenir le chauffeur. Ah. Essaye. Bon peut-être pas, euh, vous l'avez déjà fait Ouais tu t'es fait éclairer. Euh, tu vois j'ai. Faudrait qu'on fasse ça plus... à l'envers puis que quelqu'un d'autre tue le, le pilote puis que tu parce que comme je t'ai dit, j'ai pas pu me déplacer. Euh.. Je me suis vu changer de position dans l'avion mais j'ai pas pu changer de position pour le pilote. Bon bah vas-y respawn hein. Je respawn. Troisième tentative. Ah uh ah, -huh. Oh, ça fait à peine 5 minutes qu'on essaye donc. C'est bon, tu le. C'est bon, c'est bon, allez, allez, allez! C'est. C'est à côté. c c'est, c c'est, c'est, c'est. C c Un moment tu verras parce que tu auras la même vue qu'en chasseur. Que en avion. Allez, allez, allez! Oh, c'est bon, allez, allez, allez, C'est bon, je l'ai! Allez! Je à, à... Zone d'atterrissage, zone d'atterrissage! Oui, Regarde comment je passe et toi t'atterris comme ça. Euh... Mais on peut sortir d'un avion alors quand on est hors map C'est bon, je comprends. Euh, hors map, je fais un, là, là un C. C'est bon, gelé. Votre zone d'atterrissage elle est pas hors map par hasard euh, Il le marqué par un rassemblement. Je le vois pas sur la carte donc je me dis qu'il est hors, hors carte. Si tu vas en dehors de la map, tu vas t'enfoncer dans le sol et tu vas mourir. Franck, qu'est-ce que tu fais Ah, ralentis, ralentis, ralentis. Oui, oui. Non, non, non, non, là tu vas te prendre des arbres. Tourne, tourne, tourne. Bon, mais je suis haut encore, non Oui, c'est moi. Non, remets les gaz. Stop, stop, stop, stop. Vas-y, atterri, atterri, atterri. Non, avance, avance, avance, avance. Plus de gaz. Oh. Allez, vas-y, mets les gaz. Stop, stop, stop, maintenant, ça suffit. Je pense. Stop. Oh. Avant, Vous enfin, savez tout, tout petit peu encore, encore, remets un tout petit peu les gaz. Un tout petit... Stop, stop. Voilà nice. Je sors. Je sors. Euh vas-y, tu peux sortir. Je sais pas s'il va despawner ou je sais pas quoi, non, je vais comme sortir, attirer. rentrer, sortir, rentrer. OK, donc moi j'atterris et je enfin je me mets juste au bon endroit. Voilà. J'ai le tasse du milieu peut-être. Et comme c'est si on est un clap pilote puis c'est la première fois qu'on joue en avion, ça <rire> Euh Thibalt, mets ton a... approche ton avion un petit peu, tu vois. Wow. Approche ton avion un petit peu Comme ça euh, ouais Est-ce que c'est moi ou c'est moi qui a l'air du plus killer ah ouais, parce que je suis dans l'avion voilà. par là Tu veux-tu changer de position Couton Allez, sort les... sortez les gars Oui Hydrolien, il est où Euh moi je suis plus en avion Ah Triste qu'on ah. atteint Vas-y ah t'es où Bah bon, euh, sinon m'attendez pas, pas hein Je vous verrai à proximité ah. Spawn un ah. nouvel avion entendez, quoi oui, on t'entend. Ouais, vas-y, Douns. Salut, l'ami. Salut. Allez, rentre dans l'avion pour pas qu qu'il disparaisse. Je vais faire euh... la même chose avec la tienne. Non, tu peux pas, vu que c'est bien. Tu ouais. ah. peux vous rejoindre ou pas Je vais essayer, euh... de... je vais juste le voler essayé, pour, pour mais... qu'il disparaisse. Ouais, pas tu peux essayer. Je vais juste faire en sorte qu'il disparaisse. Même chose pour l'autre avion, l'autre côté. Hydrolien, vas-y, va vers nous. Je sais pas si tu nous vois. Ouais, enfin, je vois le point de rassemblement. Ah oui, si, je vous vois aussi sur la carte, c'est pas un souci faut juste pas que je me fasse embêter par les autres avions et une fois qu'on aura là euh, cet avion là on va essayer de le poser regardez les gars la map vous voyez agrandissez et à côté du pont C4 entre C4 et O1 regardez il y a une petite Oula. île C4 et O1 <rire> c'est très risqué hein. <rire> c'est jouable, c'est jouable vraiment je, je l'ai fait hier avec euh, Tana <rire> ah oui Bon. Oh, oh, oh, oh. <rire> je, je suis ouais, pas très ouais, moi, bon en bon ma... atterrissage. Ah oh, non, il y a des spawns. Ah, mon avion a des dispon... Donc il faut ouais. que tu prennes sa place. J'embarque dans, euh, dans le truc là pour... Euh... je suis avec toi, Couton. Ah, ah, ah. <rire> bien, bien. Donc maintenant, tu avances et pour tourner avec ta... Vas-y, reprends moi, le... Moi, j'avance te... Ouais, et va te mettre euh, parallèle à moi comme Tibalt il a fait. Oh là là. Et tourne, et essaye de tourner Ouais, pars bien à droite et fais un grand demi-tour Vas-y, ah, maintenant, de maintenant sinon, tu, tu vas te prendre les arbres Vas-y, vas-y, allez, vas-y, tourne maintenant ah, Maintenant, ah, maintenant, ah, vite. Oh, <rire> <avec> ta souris. <rire> Attendez, je vais ouais, faire marche ouais, arrière On peut faire marche arrière Marche arrière, c'est ralentissement Ça dépend du, du setting que je choisis Comme, euh, comme les settings de pilote Il y a ouais. plusieurs euh, ah, settings C'est bon, par contre, je vais peut-être pas arriver à m'aligner avec vous Mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement Tourne, tourne, tourne, tourne encore, tourne encore. Ah tourne encore. ah ah ah ah <rire> dépend, hein. ah ah ah ah ah ah ah ah ah qui peut prendre un screen là qui sait prendre un screen de, de vous tous hop c'est pris j'ai essayé ça marche pas viens, viens plutôt prendre un screen de devant euh, s'il te plaît euh, ok je vais faire ça ah ouais, euh, rentre dans l'avion de euh, principal. ouais pour éviter qu'il dispone Ouais puis ça va faire une plus belle photo aussi Je pense que l'angle de l'avion d'hydrolien est pas correct et il devrait être un peu plus tassé pour que ça ouais, paraisse c'est pas grave Non mais ça se fait hydrolien est capable C'est, ça se chauffe comme une voiture une fois que c'est sur le sol Du coup comment je peux faire pour vous rejoindre Euh bah faudrait, faudrait déjà qu'on soit en ami. T'as pris un screen hydro Euh ouais on voit moins bien quand je suis hors de mon avion franchement Oh j'étais qui Franck, Monte à bord ouais. Rock monte à bord j'arrive on va ajouter qui 3 secondes. Mais chut <rire> je, je suis à bord. On décolle Enfin, vous décollez Ouais, oui. on décolle. On leur, on leur laisse d'abord un peu d'espace. Le... Putain, fait... 29 points, c'est pas des blagues <rire> Ça se trouve, on va peut-être même faire de l'argent en jouant cette, cette partie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 euh, F11 F12 euh, Fais la même chose Hydro, Hydro si t'arrives à repasser Ouais tu, En fait tu t'éjectes de ton avion au dessus de nous C'est possible ça Ouais vas-y euh, ouais. Ah bah oui euh, en faisant E, oui Euh non ouais, euh, ouais. Bon euh, ouais, pour ouais, moi ouais. c'est E Pour moi espace, c'est lâcher une bombe donc je peux vous lâcher une bombe dessus mais... Ah oh, <rire> ouais <non>, Et <rire> c'est pas <rire> Ah je t'ai ajouté le coton. Oh mon euh, pauvre petit avion. Bah, je vais essayer de te, te mettre mais mais là on est en train de on a volé un avion de pareil. <rire> mais pas un avion ennemi, on a volé notre propre avion. <rire> Parce qu'on n'est pas des cons hein. Donc, je suis avec vous. Ouais. Maintenant mets-toi dans l'avion. Prends place. Hop. Attends attends attends. Non non non non avance pas avance attends, pas. Attends c'est hop c'est bon c'est plus, de plus de moi le conducteur. Exact. Non non faut que tu te... Ouais je sais... Tu pas veux que, que, je que je sois conducteur voir. Pourquoi bah, bah pour bien voir devant la ville et l'avion ouais. Ah je vois très très bien euh, à l'extérieur hein Ah bah très bien et tu prends un screen comme ça. Hop c'est fait. Mais en fait euh, je, je, je peux enregistrer si tu préfères. Non je, je veux... Tu je préfères les captures d'écran. Que... Tu crois qu'on va décoller là <rire> Non je pense pas. <rire> que... oui, mais oui c'est sûr que... Oh mon dieu Bah oui Hey, y y'a une autre île, Crouton. on devrait exploiter l'autre île aussi. Celle-là Entre B4 et... Euh, je sais pas de quelle autre position, j'arrive pas. Et deux Y'en a une ouais, qui est, est toute verte. Non, y'a des arbres. Y a des arbres. Ah, y'a des arbres. Ah oui. Mais si t'arrives à te poser là, ça veut dire quelque chose, hein. Attends, on va... on va... on va passer juste de, au-dessus de haut, hein. <rire> <rire> T'as pas lâché de bombes rien, non <médicatrice> ah, ça le fait. Suprématielle. Hey, eh, monte en haut, monte en haut. Fang le parachute avec tes hélices. Ah, c'est vrai que tu peux tuer les parachutes en les touchant. Mais oui. Ouais. Ça ferait une autre beau screenshot. ça <rire> <rire> Oh oh oh, oh on s'est fait de casser. Ah, oh, les... ok. Elle se répare se toute seule par contre. C'est génial ouais, ouais, ouais, ça. Oui. Pareil, elle, il se répare tout seul. <rire> Un avion éternel, indestructible. Sauf si tu le détruis trop trop.. sans fusil. Je me demande, est-ce que tu l'as vu une première personne dans l'avion de para Enfin comme conducteur non, non. je veux dire. Non, c'est triste. Nous oh. en passagers on a les deux. Il y a quelqu'un qui a compris notre La Allez, rendez-y dedans, Kamikaze qu fais quelque chose. On peut pas se laisser faire comme ça. Bon, campaign. tu nous déposes à o avant que ça se termine? Je vous dépose, les gars. Non, la... oe... oh, mais je peux sauter moi. Ah, oh, c'est déjà fini. T'as ah. vu comment c'était efficace? On a même gagné la partie. Ouais, hey ben, heureusement qu'on était là. Mais... Eh oui. Bon On a mis la pression dans... sur l'île, puis euh, dans le champ. Ajoutez-vous en avenir, les gars. Allez, là avant de